Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice 2 de l'examen régional euh, des mathématiques pour l'obtention des certificats du cycle collégial, l'examen de la région de Calabda, session juin 2009. Cet exercice 2 est noté sur cinq points et demi, et il traite le cours les fonctions linéaires. Et les fonctions affines. Donc, allons-y. Exercice 2. Donc, question 1a. Déterminer la fonction linéaire f sachant que sa représentation graphique passe par le point I de coordonnées (1; 2). Petit b. Déterminer la fonction affine g sachant que g de 0 est égal à 4. Et g de moins 6 est égal à 0. Question 2. Soit f et g deux fonctions définies par f de x est égal à 2x et g de x est égal à 2 tiers de x plus 4. Petit A. Calculer f de 2 et g de 3. Petit B. Résoudre l'équation 2 tiers de x plus 4 est égal à 5. Quel est le nombre que son image est 5 par la fonction g 3 a. Représentez graphiquement les deux fonctions f et g dans un repère orthonormé. Petit b. Déterminez l'abscisse du point d'intersection de la représentation graphique de la fonction g avec l'axe des abscisses. 4. petit a, résoudre l'équation 2 sur 3 fois x plus 4 est égal à 2x. Petit b, préciser les coordonnées du point d'intersection de deux représentations graphiques CF et CG. Donc on va commencer par la question 1A, déterminer la fonction linéaire f, sachant que sa représentation graphique passe par le point de coordonnées 1, 2, alors on sait que toute fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x est égale à ax. Donc l'hypothèse la représentation graphique de la fonction f passe par le point i de coordonnées 1, 2, signifie que f de 1 est égal à 2. Alors, f de 1 est égal à 2, signifie que a fois 1 est égal à 2. Alors, a est égal à 2, d'où f de x est égal à 2x. Donc passons à la question 1b. On sait que toute fonction affine g s'écrit sous la forme g de x est égal à ax plus b. On a g de 0 est égal à 4, signifie que a fois 0 plus b est égal à 4. Donc, A fois 0 plus B est égal à 4 signifie que B est égal à 4, car A fois 0 est égal à 0. G de moins 6 est égal à 0 signifie que A fois moins 6 plus B est égal à 0. Alors, remplaçons B par 4 on aura moins 6a plus 4 est égal à 0. Cela signifie que moins 6a est égal à moins 4, alors a est égal à moins 4 sur 6, donc a est égal à 2 tiers, d'où le résultat g de x est égal à 2 tiers de x plus 4. Alors, passons à la question 2. f est une fonction définie par f de x est égal à 2x. g est une fonction définie par g de x est égal à 2 tiers de x plus 4. Donc, 2 a, calculer f de 2 et g de 3. 2 b, résoudre l'équation 2 tiers de x plus 4 est égal à 5. Et, quel est le nombre que... Son image est 5 par la fonction g. Donc 2 petit a, on a f de x est égal à 2x, donc f de 2 est égal à 2 fois 2, alors f de 2 est égal à 4. On a g de x est égal à 2 tiers de x plus 4, donc g de 3 est égal à 2 sur 3 multiplié par 3 plus 4. Alors g de 3 est égal à 2 plus 4, Ici, on a simplifié 3 par 3, d'où g de 3 est égal à 6. Question 2, petit b. Résoudre l'équation 2 tiers de x plus 4 est égal à 5, et quel est le nombre que son image est 5 par la fonction g? Donc, 2 tiers de x plus 4 est égal à 5 signifie que 2 tiers de x est égal à 5 moins 4 ici pour isoler x donc on doit multiplier par 3 demi de deux côtés de l'égalité, alors on a 1 fois x est égal à 3 demi d'où x est égal à 3 demi on a 2 tiers de x plus 4 est égal à 5 signifie que g de x est égal à 5, alors, d'après la question 2 petit a, 5 est l'image de 3 demi par la fonction g. Passons maintenant à la question 3 petit a. Représentez graphiquement les deux fonctions f et g dans un repère orthonormé. Soit le repère orthonormé OIJ. On a F est une fonction linéaire, donc sa représentation graphique CF passe par l'origine. Donc, c'est-à-dire passe par le point O du repère. Donc, on a F de 2 est égal à 4, alors CF passe par le point de coordonnée 2, 4. Donc, on peut tracer la représentation graphique de F, qui est la droite qui passe par O, et le point de coordonnée 2, 4. On a g de 3 est égal à 6, donc cg passe par le point de coordonnées 3, 6. Et on a g de 0 est égal à 4, donc cg passe par le point de coordonnées 0, 4. Donc, voilà la représentation graphique de la fonction g qui est en jaune. C'est la droite qui passe par les deux points 3, 6 et 0, 4. Donc, passons maintenant à la question 3 petit b. Déterminer l'abscisse du point d'intersection de la représentation graphique de la fonction g avec l'axe des abscisses. On a ici la courbe cg coupe l'axe des x au point de coordonnées x0. C'est-à-dire que g de x est égal à 0, cela signifie que 2 tiers de x plus 4 est égal à 0. Signifie que 2 tiers de x est égal à moins 4. Signifie que x est égal à moins 4 fois 3 demi. Donc ici, on a multiplié par 3 demi de deux côtés pour isoler le x. Donc, on obtient x est égal à moins 6. Alors, Cg coupe l'axe des x au point de coordonnées moins 6, 0. Oui, exactement à ce point-là. Passons à la question 4 a. Résoudre l'équation 2 tiers de x plus 4 est égal à 2x. Donc, 2 tiers de x plus 4 est égal à 2x signifie que 2 tiers de x moins 2x est égal à moins 4, alors alors 2x moins 6x sur 3 est égal à moins 4. Ici on a réduit au même dénominateur, donc 2x moins 6x est égal à moins 4, alors on a moins 4 tiers de x est égal à moins 4. Multiplions par l'inverse de moins 4 tiers de deux côtés de l'égalité pour isoler le x. Donc, on a x est égal à moins 12 sur moins 4. On simplifie par moins 4. On aura x est égal à 3. Donc, passons maintenant à la question 4b. On a le résultat de la question 4 a. 2 tiers de x plus 4 est égal à 2x. Ça signifie que x est égal à 3. Donc cela signifie que g de x est égal à f de x. Alors, x est égal à 3 et l'abscisse du point d'intersection de CF et CG. Et on a, de plus, g de 3 est égal à 6. Alors, les coordonnées du point d'intersection de CF et de CG et le point de coordonnées 3, 6. Ma vidéo touche à sa fin, alors je vous conseille de consulter la vidéo qui traite l'exercice 3, le sujet d'examen régional de l'AREF de Dukala Abda 600-2009. Bon courage.